L'euro s'inscrit dans un réajustement périodique des moyennes pondérées, c'est évident Mais qu'est-ce que tu racontes L'indexation n'est pas fixée Mais réfère-toi aux critères de convergence Les marges de fluctuation sont de 3,5% Mets-toi bien ça dans la tête Mais tu oublies la Bundesbank Ils n'accepteront jamais Mais on s'entend pas, les roubignoles Tu es en train d'insinuer que les ratios anticipatoires de l'euro ignoreront les dépréciations prévisionnelles de la Banque Centrale Européenne C'est exactement ça oh, Mais nom d'un chien Les courbes de rendement sont transactionnelles la des instruments monétaires jugulera les pressions à la hausse du dollar et du yen, bon sang Mais c'est une valeur refuge Mais est-ce que tu vas comprendre un jour que les taux d'escompte ne sont pas déductibles Lâche-moi Que tu le veuilles ou non, les règlements interbancaires de l'euro ne compenseront jamais l'harmonisation des flux Oh, ah oh merde, excuse... Laisse-moi J'ai l'impression que nous avons des grands points de désaccord sur l'euro vous le saurez en suivant le prochain épisode de... Amour